Bonjour à tous, je suis maintenant euh, avec Damien, vraiment dans la même pièce et tout. Donc Damien est développeur, mais aussi une référence lorsqu'il s'agit de parler RH. En cofondant la plateforme of Dev, il n'hésite pas à déconstruire l'imagerie du métier de développeur et de développeuse informatique pour la réconcilier avec le recrutement. Aujourd'hui, il va nous parler de 10 méthodes pour rendre les devs heureux. Mesdames et messieurs, Damien Cavallès. La technique, c'est fantastique. <rire> cool. Allez, je me kiffe, ouais. hop. Du coup, là, ça marche bien. Non, je ne partage pas encore mes slides. Euh, N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Je serais content d'avoir un feedback et de savoir. Et il euh, faudra me rassurer aussi sur le fait que les, que les slides passent bien. Ouais, tu m'entends bien. Cool. Et euh, si je passe la première slide, hop, vous avez bien vu les slides qui passent. Ouais. Super. Étape 2 les fat boys, quoi Qu'est-ce que c'est Étape 1 le body foot, étape 2 les bullies. Ah ok, je comprends la blague. Ça pourrait être l'axe effectivement, du coup effectivement ce, ce talk là, il est interactif. Quand je regarde à droite ici, c'est parce que je regarde vos commentaires. Quand je regarde ici, c'est parce que j'essaie de faire semblant que je vous parle directement, mais en vrai je parle devant ma caméra. Euh, 10 méthodes pour rendre les développeurs heureux, c'est une conférence que j'ai donnée pour la première fois en 2017. Et ce déjà pas moi qui avais inventé le titre et qui n'était pas moi qui avais proposé les dix méthodes. Euh, j'avais travaillé avec d'autres personnes qui ont inventé ce titre-là, qui sont euh, Romain Linsolas et Cyril Lacache. Je les remercierai encore plus tard. Euh, en 2017, j'étais vraiment une personne différente. C'était tout, tout, il y a longtemps. Et du coup, ce que je disais dans ces conférences, ça me plaisait plus. Et euh, notamment, il y avait vraiment des choses que, que je disais dans ces conférences avec lesquelles j'étais plus à l'aise du tout. Et c'est pour ça que j'avais envie de refaire une nouvelle version euh, que je repense vraiment du début, en partant de zéro. Et ça a été assez difficile de euh, reprendre toutes les nouvelles que, les idées que j'avais et de trouver une place où elles rentrent avec les autres. Et finalement, j'ai réussi à reprendre toutes les nouvelles idées et à oublier complètement les autres. Donc, je suis assez content de vous présenter tout ça. Regarde la caméra. Euh, alors, pour m'inspirer, je suis allé chercher des choses qui existaient déjà sur le web. Euh, une des premières choses, c'est le test de Joël qui date depuis 2000. Euh, S'il y a des gens qui codaient déjà de manière professionnelle en 2000, j'imagine que vous connaissez. Euh, si vous êtes né après 2000, il y a des chances que vous ne le connaissiez pas. Le test de Joël est toujours très intemporel. Alors déjà dans sa forme, euh, c'est 12 questions fermées, c'est oui ou c'est non. La première question, pareil, il y a une des questions par exemple, c'est est-ce que vous pouvez faire un build en un clic Aujourd'hui, c'est toujours actuel comme question, il y a toujours des boîtes où c'est pas possible. Aujourd'hui, si on va aller plus loin, on dirait même est-ce que tu peux mettre en prod en un, mettre en mettre production en un clic Mais le test reste très bien. Merci Fabrice pour le lien. Alors Fabrice, tu, tu as mal écrit ton nom, c'est très gênant, hein. je t'appelle Fabrice. Mais voilà, ça c'est l'idée, les, les 12 questions sont toutes pertinentes. À l'époque, Joël disait que si, tu, si ton entreprise n'avait pas euh, au moins 11 à ce score-là, ou du moins si tu prétendais faire du logiciel sérieusement et tu n'avais pas 11 à ce score-là, il fallait te remettre en question. Les 12 questions, elles sont orientées sur la qualité du code, la qualité du logiciel, la qualité du travail principalement. Et je trouve que la qualité, ça fait pas forcément le bonheur, même si en tout cas, ça y contribue beaucoup. Oui, je l'ai repompé, ça. Alors, ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est euh, tous les gens qu'on a rencontrés grâce à of euh, Donc, si vous ne connaissez pas du tout, on, a un, on, on fournit en fait un job board, un site web, euh, où les développeurs peuvent s'inscrire et en fait, ils vont découvrir des pages entreprises, comprendre comment les développeurs pages en ce... travaillent dans ces entreprises-là et euh, indiquer, indiquer avec un like si cette entreprise leur plaît. Et nous, derrière le logiciel, il est capable de leur faire découvrir des boîtes similaires à celle-ci en apprenant en fait des likes. On fait du machine learning de la même façon que Twitter vous recommande des comptes à suivre. Nous, on vous recommande des entreprises à découvrir pour vous découvrir les entreprises que vous n'auriez pas cherchées. Euh, parce qu'on sait que c'est difficile en fait de trouver une entreprise où on sera sincèrement heureux et on veut euh, <rire> et on veut que les développeurs soient heureux au travail. Est-ce que c'est cool Ouais. Il y a une latence de 30 secondes entre les commentaires et euh, les questions. Super. Du coup, j'ai envie de vous proposer 10 questions, et pas 10 méthodes, mais 10 questions pour déterminer si votre job, il vous rend... J'ai beaucoup parlé avant de... Euh, comment changer de job Pourquoi changer de job Mais au final, en fait, il y a beaucoup de gens je rencontre qui, qui, qui cherchent à rencontrer d'autres jobs parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, en pratique, ils ont déjà un job chouette. Et c'est difficile de se rendre compte de ça, en fait, je trouve. Et je veux que ce, cette, ce questionnaire, ces 10 questions, ce soit un outil qui vous permette de euh, kiffer votre, de votre quotidien. Je vous présente donc aujourd'hui... Le test de Damien et pas 10 méthodes pour rendre les développeurs heureux. Ce sera donc le test de Damien en 10 questions. L'idée, c'est que, euh, <rire> que lundi, vous pouviez, puissiez retourner au bureau et en profiter encore plus. Euh, je veux vraiment que vous retourniez au Carpe diem et que vous appréciez votre job à sa juste valeur. Parce qu'en vrai, on a quand même souvent beaucoup de chance dans le job et on ne s'en rend pas compte. Alors, pour trouver des idées, des tireuses à bière. <rire> Il y a des gens qui n'aiment pas l'alcool, hein, Inès pour trouver des idées, j'ai cherché donc de l'inspiration et une des premières, par exemple, c'est euh, ce triangle d'or du recrutement. Alors vous le connaissez pas forcément, c'est un truc qu'utilisent les recruteurs. Si vous voulez, un recruteur, quand il approche un, un candidat potentiel, un être humain normal, quoi, euh, il se dit qu'il y a forcément un de ces trois axes sur lequel il n'est pas satisfait et il va pouvoir le débaucher. Alors l'argent, c'est assez simple, c'est pour ça que tous les recruteurs vous envoient des euh, On a des salaires jusqu'à 70 k. Puis ensuite, une fois que vous avez fait tous les processus, ils font « Ouais, mais en fait, vous, vous voulez pas ce syndicat. » Mais ils vous ont au moins attiré, attiré votre attention avec le, le salaire. La localisation du job, je connais des recruteurs qui passent leur temps à troller des Parisiens avec des photo, photos de canoë et kayak en leur disant que vivre en Suisse, c'est chouette. Alors que vivre en Suisse, c'est… Ouais, il faut aimer, il faut, faut vouloir rester à la maison. quoi. Enfin, un... Moi, je vis à Lille, je sors au bar deux fois par semaine depuis la sortie du confinement. Avant, c'était plus… Euh, la Suisse ça ne me correspondrait pas, c'est pas le sujet et job c'est euh, en général c'est ça, c'est avoir un job à mission, c'est avoir un job qui nous plaît et ça c'est vraiment euh, beaucoup plus difficile à développer et j'ai envie de le développer de manière plus relative au métier de développeur est-ce que c'est cool donc le money location on va les garder, c'est très bien la Suisse ouais ça va, peut... j'ai pas critiqué la Belgique non plus la Belgique, c'est cool. Et euh, Donc, on va garder Money and Location euh, aux deux extrêmes et les huit questions au, au milieu, elles vont essayer de répondre à la question, c'est quoi un bon job pour un développeur bah, Le Luxembourg, c'est cool aussi. Une fois, je suis allé au Luxembourg et il y avait des gens, enfin, euh, j'ai fait un troll sur le .NET parce que je fais régulièrement des trolls sur le .NET. Et en fait, dans la salle, la majorité des gens étaient des développeurs .NET. J'imagine le Luxembourg, c'est vraiment un pays différent en plein d'autres points en dehors de ça. Quoi. Le Québec aussi, je suis fan de Poutine euh, Aller à Poutineville dans le Vieux-Lille, c'est pas, pas Poutineville, Poutineville, c'est au Québec, mais il y a des gens qui vendent de la Poutine dans le Vieux-Lille elle est plutôt pas mal. Le fromage, il fait bien cool, quick. Euh, gardez à l'esprit que les questions, ce question... si vous faites ce questionnaire et votre voisin de bureau fait le même questionnaire, vous n'allez pas trouver le même résultat parce que chaque question, euh, va... vous allez trouver une appréciation personnelle, d'accord euh, Le type de localisation dans le job que vous allez aimer, <rire> Vous allez faire toutes les villes ou pas Mais oui, la Hollande c'est trop bien. Moi, je suis cycliste, je suis un cycliste en colère même, je suis un cycliste engagé, donc je kifferais vivre à Amsterdam forcément, peut-être même dans une ville moins peuplée qu'Amsterdam. Euh, chaque réponse donc elle est personnelle et votre collègue vraiment sur le poste d'à côté, il peut trouver hein, la moitié du score par rapport à vous. Roubaix c'est chouette, j'ai des gens, j'ai des amis qui ont retapé un, un loft à Roubaix et qui vivent de, dedans. Je kiffe leur style de vie. J'adorais les Pays-Bas ou l'Allemagne. On va avoir le temps de discuter de tout ça. Et enfin, encore merci aux auteurs, parce que même après avoir fait le tour de la question, avoir échangé avec plein de gens, euh, ben en fait je retourne sur les choses que eux exposaient dans leur conférence et que je pas forcément comprises à l'époque. Et c'est normal, Romain et Cyril, ils ont 10 ans d'expérience de plus par rapport à moi, donc ils ont forcément euh, plus de fond quand ils abordent le sujet. Bon, J'espère qu'en quatre ans, j'ai pu combler pas mal de retard et je peux vous proposer quelque chose de cool. L'île Maurice, je ne sais pas. Euh, mais j'ai vécu au Maroc et c'était cool aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour le test de Damien Yeah Normalement, dans une salle avec des gens, on aura applaudi et tout. Voilà, je vais me contenter de yes dans le chat. <rire> go, go, go, go Alors, le premier, c'est « Est-ce que je suis satisfait de la localisation de mon job ?» Alors, euh, mon collègue Nicolas, qui a habillé les slides, il a décidé de mettre Vincent sur cette slide-là. Et je trouve ça intéressant, parce que Vincent, voilà, il, a, il a grandi dans les web, donc c'est pas forcément un gars de la ville. Euh, il a étudié à Lille, il a étudié à Paris, il a travaillé en Suisse, il a travaillé en Asie du Sud-Est, il a travaillé sur la côte ouest des États-Unis, il a vraiment exploré euh, tous les côtés de la question. Quoi. Euh, quand on parle de la localisation, aujourd'hui, on parle du remote. On en parlait déjà beaucoup avant euh, le confinement et, euh, et le coronavirus, mais de manière générale, moi, j'aime bien quand même dissocier. Le home working, c'est un sujet, et le coworking ou le fait de travailler dans une autre ville que son équipe, c'est un autre, un autre sujet. Et complètement, le vélo taf, franchement, moi, je trouve que c'est un luxe de ouf de pouvoir aller au bureau en 10 minutes. Avant, je, vivais, je travaillais chez moi, je vivais chez moi et j'allais à des meet-up tous les jours. Euh, donc, je sortais pas avant 18h de chez moi. Maintenant, bah, j'ai juste envie de continuer ce rythme-là où je prends mon petit-déj, mon café, mon croissant. Enfin, souvent, c'est du pain avec du beurre et du fromage. Et, euh, et ensuite, je prends le vélo, j'arrive au taf, je suis trop frais. quoi. Et, et mon associé Vincent, euh, lui, il fait ça. Il vient en trottinette le matin et c'est carrément un luxe. Donc, voilà, la question, elle s'aborde aussi sur la taille de la ville. Voilà, Est-ce que vous avez envie de vivre à Lille euh, Y aller à pied en 20 minutes Ouais, c'est cool aussi, c'est cool. Je préfère faire 20 minutes à pied que faire 30 minutes de, de métro. Alors du coup, est-ce que vous avez envie de vivre dans une ville de taille conséquente comme Lille, de vivre dans une grande métropole comme Paris Est-ce que vous avez envie de vivre dans une ville plus confortable Alors, est-ce que vous avez reconnu Je sais que je viens à l'affût de Limoges. En fait, avant, les affûts c'était tous en même temps, on ne pouvait pas tous les faire, c'était compliqué, non Enfin, j'en sais rien, en tout cas, maintenant, peut-être, j'essaierai de tous. Les... J'essaierai tous les faire. Sim-Dijon, mais Sim-Dijon complètement, parce que Dijon, euh, c'est euh, la zone de Seb. il euh, y, a, y a de l'industrie, il y a euh, de la moutarde de Belfort, euh, euh, qu'est-ce qu'on a mangé à Dijon aussi euh, Du steak à l'époisse, c'est bon ça, c'est Dijon, ça, le steak à l'époisse, c'est validé, Jordan euh, Bientôt Rennes pour ma part. Et voilà. donc sur la photo, c'était La Rochelle, moi je pense que La Rochelle, c'est une ville où c'est assez agréable de vivre, pas trop grande, ça va être assez sympa, c'est vrai qu'il n'y a pas de Welsh à Dijon le Welsh c'est une bonne raison de rester moi je suis allé à Paris pendant un an, je suis allé au Canada pendant un an et franchement ça, je vais rester à, je vais rester à Lille, c'est plutôt sympa il y a la bière, le Welsh, un nombre de bars par habitant qui est de 158 habitants par bar euh, moi je pense que j'ai resté ici, c'est plutôt cool et enfin la quatrième case c'est euh, euh, vivre de manière générale, enfin vivre de, de manière location indépendante, donc Bali euh, gros point pour Toulon, j'apprécie, euh, j'ai grandi ailleurs les palmiers, donc j'apprécie beaucoup des indicateurs clés. Putain, j'ai pas mis de chrono, je pars complètement en noir. Bon, je vais, normalement, je tombe bien à la fin. Mais si j'interagis trop avec vous, je ne vais pas tomber bien. <rire> bon, Est-ce que je suis satisfait de la localisation de mon job Voilà, moi, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'à la fin, ce n'est pas forcément le lieu qui compte, mais c'est de travailler au calme, c'est de ne pas être trop fatigué. Pendant le confinement, je travaillais chez moi, mais en fait, avec les interruptions qui sont liées au fait qu'il y ait un autre être humain dans la même pièce que moi. Euh, bah, à midi j'étais claqué et surtout j'étais très intense dans mon travail alors que d'habitude quand je suis au bureau ben bah, je socialise un peu ça me détend euh, voilà il faut pas que vous soyez interrompu il faut que votre entreprise de manière générale vous donne les moyens le télétravail il faut pas oublier que socialement c'est injuste que le télétravail c'est plus facile quand tu as un châtelain euh, et que tu as 45 pièces que quand tu vis dans un appart de 20 mètres carrés avec une autre personne voilà, donc gardons à l'esprit quand même que l'entreprise le, le bureau de l'entreprise il remet un peu ça à plat euh, et donc, si on n'est pas le, lieu, le bureau de l'entreprise, il faut, il faut équiper les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont partis vers du télé de boîte, qui sont partis vers du télétravail au début, en se disant je vais économiser masse de choses sur le, sur le, le confort des salariés, sur les bureaux. Moi, je trouve que c'est un mauvais calcul et, euh, et c'est pas forcément chouette pour les salariés Ça discute dans le chat. Okay. <rire> tu vois, on, on aurait pu mettre euh, Cécile les sondages à ce niveau-là. <rire> on aurait pu faire un sondage sur les villes alors la deuxième question c'est est-ce que j'ai un projet de carrière et je vous présente Marcy Charolois qui est dans notre équipe et qui aujourd'hui je suis de la rédaction son projet de carrière j'imagine c'est de d'être rédacteur en chef chez Will of Death. en tout cas elle est très euh, journalistique elle aime euh, découvrir des sujets aborder des nouveaux sujets elle, elle est dans la sérendipité euh, et son projet de carrière il est défini alors là, j'ai mis beaucoup de choses dans les, dans les signaux positifs. Il faut plus voir le oui et le non comme des, des, des, flu, des, des signaux positifs, des signaux négatifs, d'accord C'est pas parce que vous avez un signaux négatif que c'est pas bon. Moi, par exemple, déjà, je vois euh, des équipes tech de 400 personnes où il y a deux HRBP. Le HRBP si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est un HR Business Partner. C'est donc quelqu'un qui a une compétence RH et qui doit passer du temps dans les équipes pour aider le manager à, à, à travailler ses besoins RH et à faire la fonction RH, d'accord le HRBP doit prendre soin de vous et vous guider vers un autre, un autre projet de carrière. Et quand un HRBP, a 200 personnes sur lesquelles veiller, il ne peut pas proposer travailler le projet de carrière de chaque personne. Quoi. Donc J'ai envie de reglorifier le job de HRBP. Euh, si vous avez un pote HRBP, tapez-lui sur l'épaule, offrez-lui une bière, dites-lui qu'on a besoin de lui euh, et qu'il faut qu'il euh, qu aille taffer euh, tous les jours. Euh... Vous, vous devez dans votre projet de carrière, enfin dans votre quotidien, savoir quelle est votre prochaine étape de carrière. Si on vous a embauché comme un développeur JavaScript, d'accord, et que euh, vous allez faire que du JavaScript, vous savez pas ce que vous allez faire ensuite. C'est comment expliquer Moi, par exemple, on m'a embauché un job en tant que développeur Android, mais peut-être que euh, j'avais pas envie de faire l'Android toute ma vie. J'avais envie de faire du système embarqué de manière plus poussée ensuite. C'était pas forcément une option parce qu'on cherchait un développeur Android. Et si moi je changeais de projet de carrière, etc., il fallait embaucher un nouveau développeur Android. Ça aurait été pénible, ça, parce que c'était déjà pénible d'en embaucher dans un premier temps. Euh, ça, ce n'est pas, pas normal. Vous devez avoir un projet de carrière, vous devez savoir où vous irez ensuite. Est-ce que c'est cool Ouais. Des objectifs, si vous avez un projet de carrière, vous avez de, surtout les moyens de, de l'atteindre. Euh, vous devez avoir des cours, enfin, vous devez avoir des cours ou de la formation pour l'atteindre. Il faut qu'on considère les, les Raising Stars et star, les Rock Stars. En fait, on a tendance à opposer, par exemple, dans les entreprises euh, vous avez tout, vous avez sûrement entendu parler de ce gars-là. Il était tellement mauvais qu'il est devenu chef de projet ou manager. Et euh, du fait que euh, les gens, en fait, ils montent dans la hiérarchie jusqu'à ce qu'ils soient à leur niveau d'incompétence le plus ou c'est le plus gênant. C'est les choses. En fait, voilà. il y a des gens, ils sont pas faits. Ils n'ont pas forcément envie de grimper dans la hiérarchie. Ils n'ont pas envie de devenir euh, manager après avoir été développeur. Ils veulent juste rester euh, à leur job. Et encore juste, c'est réducteur en fin. Ils veulent devenir la meilleure personne dans leur job, le meilleur collaborateur le meilleur contributeur individuel. Et Rockstar et Raising Star, ça vient d'un bouquin qui s'appelle Radical Candor et qui explique que chez Apple, euh, ils valorisent autant les gens qui veulent monter dans la carrière, à ce moment-là, ils le faciliter pour que ça se fasse sans friction, que les gens qui veulent rester sur leur job mais devenir les meilleurs performeurs sur ce job-là. Est-ce que c'est cool yeah. euh... <rire> L'entretien annuel RH, c'est assez important. Et moi, j'aime pas les entretiens annuels. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que l'entretien annuel, c'est surtout une raison de dire non à plein de choses. Genre, par exemple, ça fait trois mois qu'on a fait votre entretien annuel et vous vous rendez compte que euh, les juniors qui sont embauchés à votre poste, ils sont payés deux cas de plus que vous. Euh, et ben, Le manager, il va vous dire « Ok, bah, tu en parleras à l'entretien annuel RH. » Et c'est que dans neuf mois qu'on va corriger ça. Pff, moi, ça me, ça me choque. Et des fois, tu fais un entretien annuel RH, on te dit « bon bah Ok, bon il bah, y a tel problème. Ok, bah, on, va, on va trouver une solution pour le prochain entretien annuel RH. » En vrai, le suivi RH, ça ne peut pas se faire en annuel. Il faut... Un projet RH ça se construit sur un, sur la durée quoi. Et de la même de la même manière en fait si vous si l'entretien annuel RH vous le faites avec euh, dans une entreprise où il n'y a pas que des développeurs et que la euh, personne qui fait des entretiens elle connaît pas particulièrement les développeurs et vous prend entre une personne de marketing et une personne des rayons euh, elle va pas en, avoir le temps de comprendre les subtilités des, de votre projet de carrière surtout si elle n'a pas l'habitude de travailler forcément avec des ingénieurs ou des techs d'accord. Et là ici je dois le dire dans les ESN pas toutes, mais les ESN, au moins, elles savent gérer des techs et elles savent donner des projets de carrière aux tech. et les RH des ESN, ils travaillent qu'avec des techs. Donc, a priori, ils comprennent plus les subtilités de vos projets. Ça, je trouve, c'est un, un avantage, un atout. Le manager de votre équipe, il doit être plus intéressé par ses membres que par le projet. Euh, il, on voit trop des managers qui se prennent pour des chefs de projet. Il y a chef dans chef de projet et qui veulent que le projet réussisse et qui négligent, en fait, le succès de leurs collaborateurs. Ça, c'est un problème. Il faut arrêter aussi. Euh, C'est arrivé aussi que, que par exemple, au bout de quelques mois, euh, le projet est fini, le projet est livré, et moi je dis Bah, ok, maintenant j'aimerais bien faire un projet en Android parce que là, je viens me faire six mois à faire de l'iOS. Et si tu de la boîte, il fait tu t'as la double compétence et Je dis Bah, ouais, ouais, et puis même, je suis meilleur en Android qu'en iOS à la base. Donc, euh, moi, j'étais sur cette équipe-là pour ce projet-là parce qu'il fallait six personnes, mais moi, je, je préfère faire l'Android. Et en fait, ils se sont rendu compte. Enfin, on avait oublié, en fait, depuis qu'on avait embauché, que j'avais des compétences. Et c'est des compétences importantes. Hein, de, de devenir un bon développeur Android, ça prend 2 trois ans. Donc, euh, enfin, moi, j'y tenais quand même. Euh, et ouais, ça c'est la cartographie des compétences dans votre entreprise et faut, vous avez l'impression qu'on a de la considération pour l'ensemble de vos compétences. Si euh, d'habitude vous faites du back-end et du PHP et que vous avez développé des compétences sur le DevOps, sur Kubernetes, sur Ansible. Je sais pas quelles sont exactement les bonnes technologies. Il faut que ça se soit valorisé et qu'on le prenne en compte dans votre projet de carrière. Et à l'inverse aussi, il y a des gens qui font des formations, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises où les formations, les jours de formation, on les utilise, les journées de formation, on les met en place et vous vous inscrivez à des formations, mais on vous donne pas les moyens d'utiliser ces compétences ou les mettre en, en, en application ensuite. C'est assez aberrant, mais ça arrive très souvent. Et c'est à vous un petit peu d'être exigeant là-dessus. Est-ce que c'est cool On passe à la question numéro 3. Est-ce que l'on valorise et soutient mon effort de formation les questions, elles ont une suite logique. Et ici, c'est Martin euh, qui s'occupe des candidats chez nous et, et qui vous pose les questions. Alors, là ici, je vais aller assez vite. Mais déjà, il faut bien comprendre que le fait que les développeurs se forment sur leur temps libre, ce n'est pas normal. Si vous voulez faire du, euh, euh, des projets GitHub le week-end, vous ne devez pas le faire pour votre boîte ou boîte, vous devez le faire pour vous. Parce qu'une des solutions qu'on met en place dans les boîtes pour vérifier que les devs fassent bien leur auto-formation, c'est faire des bilans de compétences alors, cela, on peut les faire tous les trois mois d'ailleurs, il hein, n'y a pas de souci, redégocier le salaire tous les ans, c'est pratique, mais, mais, mais exa vous examinez, vous évaluez tous les trois mois sans on sait faire. Voilà. Et donc, on vous fait un bio de compétences et on vous met sur le dos le fait que vous n'ayez pas amélioré vos compétences comme vous l'aviez vous étiez engagé au début des trois mois, alors qu'en fait vous êtes facturé cinq jours par semaine, vous n'avez pas le temps de vous dégager, vous faites du projet et donc vous n'avez pas le temps de vous améliorer. Voilà, il faut que le temps pour les formations y soit alloué, il faut que ce soit ok de partir à 17h30 pour aller à un meet-up de l'affût, pour un meet-up de manière générale, et il faut que ce soit ok de prendre du temps pour aller à des conférences, pour découvrir des choses. Euh, les gens, qui, les, les personnes qui sont au marketing, si elles vont prendre un café avec quelqu'un du marketing d'une autre boîte, c'est bien vu, on va, on va voir qu'ils réfléchissent, qu'ils sortent, etc. Un dev qui va discuter avec un dev de la boîte d'à côté, attention, espionnage industriel, on se partage des secrets, mais tes censé être productif, je ne comprends pas comment tu vas me livrer les US que tu es, sur lesquels tu t'es engagé en début de sprint. Ben ça, ça devrait, ça devrait être plus simple. On passe au point 4. Est-ce que mon équipe lutte contre le biais de confirmation Alors, Le biais de confirmation, je l'appelle aussi effet tunnel. Euh, grosso modo, là, c'est déjà euh, quand il y a euh, un groupe de 5 bonhommes euh, qui font tous du Java et qui sont tous contents d'utiliser des gros outils en Java, de plus en plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. Euh, normalement, à la FUP, je peux troller le Java, je ne fais pas de gaffe. Mais... Et euh... il ouais, faut bien voir que c'est cet effet où on est entre hommes et la masculinité toxique on la libère et en plus on va s'encourager à faire l'overengineering, ça, engineering il faut absolument trouver des moyens de le casser l'ouvrier qui n'a qu'un marteau dans sa saco... dans sa trousse à outils il trouve que tous les problèmes sont des clous par exemple quand je faisais du dev mobile les backends, je les faisais souvent en rails parce que je savais déployer du rails et même si c'était plus simple de faire du node, eh ben, j'ai déployé un Rails parce que j'aurais, enfin si ça avait été un meilleur choix technique de faire du node, j'aurais quand même déployé un Rails parce que je savais le faire déjà et que j'avais mon temps à apprendre. Ben, ça, c'est aberrant. Euh... L'effet tunnel, de manière générale, c'est imaginer, voilà, votre équipe, elle avance et elle fait des choix techniques et elle avance, elle déblaye le terrain. Et en fait, devant elle, il y a tout ce qu'elle connaît, d'accord Dans la lumière, il y a euh, tout, euh, toutes les solutions que vous connaissez. Donc, vous êtes une équipe qui fait le Java du Scala. Vous connaissez toutes les technos et toutes les solutions qui sont en ligne Java Scala. Et autour, c'est la zone d'onde, c'est l'ignorance, c'est tout ce que vous connaissez pas. Donc, euh, j'imagine, c'est... moi, euh... oh, j'ai la flemme de troller une techno maintenant. Euh, Quelqu'un peut troller une techno dans le chat Merci. On fait ça. <rire> Mais voilà, c'est... Euh... Il faut bien garder à l'esprit que voilà, quand vous faites ces choix techniques, il faut considérer en fait les choses qui sont à la zone d'ombre et il faut trouver des solutions pour ça. Alors, les solutions, en fait, souvent, l'une des premières choses, c'est de faire venir de l'extérieur à l'intérieur de votre équipe, d'accord Donc, des intervenants externes. On ouais, va être les WinDev, je prends. Euh, clairement, WinDev, je prends. C-Sharp, euh, F-Sharp, je connais pas. Il y a quelqu'un qui a dit PHP, mais c'était Donc, Claude, tu t'es trompé, effectivement. Cobol, est-ce qu'on peut partir sur sur ABAP Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien Wikipédia de ABAP dans le chat, s'il vous plaît euh... Bref, euh, que ce soit des prestataires de SN, euh, si vous êtes en interne, que ce soit des formateurs indépendants, que ce soit des prestataires d'autres SN, si vous êtes dans une ESN, euh, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qui fassent la formation, et il faut qu'il y ait des gens qui vous jugent. <rire> il y a des gens qui vous jugent ou qui vous montrent comment ça se fait ailleurs. C'est vraiment important. Euh, le deuxième point, c'est comment vous vous exposez vers l'extérieur. Est-ce que vous avez un bloc tech euh, et que vous l'animez pas juste pour l'animer, mais vous l'animez pour expliquer comment vous faites en interne et euh, vous voulez vous exposer à la critique Ça, c'est important comme démarche. Et si vous faites ça, en fait, déjà, ça montre que vous êtes assez positif. Euh... OK. Le troisième point, c'est et puis l'open source, l'open source en vrai bon ici on a... là je suis chez les tilleuls, l'open source ils en parlent toute la midi c'est normal. Il y a plein de boîtes où on n'arrive pas à comprendre, à faire comprendre aux gens du business quelle valeur ça apporte à l'open source. Nous on a open sourcé euh... Euh, on a open -sourcé nos... les profils des développeurs dans notre divier, d'accord, pour vous puissiez vous faire un CV vous-même. Allez voir, euh... il y en a plein, vous pouvez chercher sur GitHub, on l'appelait React Ultimate Resume. Euh... Et c'est fait en React, bien sûr. Voilà. Et les développeurs qui sont chez nous, d'habitude, ils aiment bien quand le front est bien fait, mais si le code est un peu moins bien fait, on prend un peu un extra time, font de la code review. Et là, là, clairement, après avoir open sourcé, ouais, il y a, il y a plusieurs milliers de stargazers qui vont regarder notre code. On va, on va refaire euh, l'endroit où on avait utilisé une double négation. Euh, ce sera plus, plutôt sympa. Ben oui, il y a très peu de contributeurs. Mais du coup, voilà. Et si tu arrives à convaincre les gens en expliquant ça, euh, nous aujourd'hui il y a des tests dans notre dans nos composants React Front c'est pas nous qui les avons codés on n'a jamais codé de tests sur de tests unitaires sur les composants React ça n'a pas de sens euh, il y a des traductions qui ont été implémentées par des gens de la, des gens de l'étranger des Turcs etc parce qu'ils voulaient c'est notre projet en turc et ça c'est chouette et enfin aller à l'extérieur aller dans des conférences aller voir des gens rencontrer des gens qui pensent différemment de vous euh, c'est très important et euh, prendre la parole à des conférences en vrai euh, valorisez-le c'est vraiment trop bien je me rappelle aussi avoir bossé dans une boîte où il fallait que je pose une demande de congé pour qu'on me donne le go et aller parler à une conférence. Ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est cool Lui, j'aurais du mal à troller, je n'ai pas le niveau pour comprendre. Le brainfuck. Oui, mais le brainfuck, il n'y a pas beaucoup de lettres. Il y a aussi un langage où il n'y a que des espaces, des tables et euh, des retours à la ligne. Et du coup, ça ne fait que des pages blanches. Le white space. Bravo. Merci, Jérôme. Alors, le, le cinquième point, c'est est-ce que les développeurs sont valorisés dans l'entreprise Ce point, on vous est présenté par Antonin4x. Euh, Antonin a fait euh, un an d'alternance chez nous et il cherche, il cherche à découvrir de nouvelles entreprises maintenant. Euh, il est excellent, il rentre en master. Euh, Approchez Antonin sur LinkedIn pour lui proposer euh, un poste euh, de développeur JavaScript. Est-ce que c'est cool Les comptes que j'ai je fais sont imputés dans mon budget formation. Yes, c'est bien déjà ça, Inès. Alors, faut... Faut pas se sou... Enfin, J'aimerais bien qu'on se rappelle quand même qu'il y a 10 ans, les développeurs, on était quand même les gars du sous-sol, comme dans The IT Crowd. Euh, notre bureau, c'est un espace de stockage. Oui, aller à l'extérieur, mais seulement euh, quand Covid, il est fini, sinon on regardait les conférences en ligne. C'est la même idée, mais bon. Ou aller sur Twitter et troller sur Twitter. C'est ça, merci Guillaume pour la ref. Had you tried turning, turning enough Non, mon anglais n'est pas bon aujourd'hui. Il bah, y a aussi des boîtes euh, où, euh, avec le coronavirus, on a laissé, les, on a obligé les gens à y aller, euh, à y aller sur les plateaux. Euh, bien après la deuxième, un, un, la première, deuxième allocution du, du président Macron. Alors, c'est vrai que ce taux qui est un minimum politique aussi, mais beaucoup moins que celui de Kevin, donc euh, voilà, ça va aller. Il y a 15 sur 20, sur plus, non, 15 plus, non Ah, en vrai, il y a encore des boîtes aujourd'hui, regarde, le, le Crédit Mutuel, euh, Kevin, euh, il laissait les gens aller sur les plateaux euh, la deuxième semaine de confinement euh, sous prétexte que les VPN ne tiennent pas la charge. quoi euh, et, euh, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas tous des beaux bureaux, ils n'ont pas tous des beaux locaux, euh, on les met au sous-sol. Ça, c'est un indicateur. Est-ce que les développeurs ils ont des bureaux au sous-sol Ça existe encore, il y a encore des plateaux euh, amiantés qui sont démontés avec des procès pour ça. Euh, vous allez repérer vite euh, à la gueule des locaux. Euh, Dites-vous que si on a essayé d'optimiser le mètre, le coût au mètre carré de votre bureau, il y a des chances pour qu'on optimise plein d'autres choses aussi sur votre création de valeur. Yes, Kevin a raison, <rire> on n'a pas la clim, et c'est vrai, c'est pour ça, là vous pouvez le voir, j'ai le front mouillé. <rire> ouais, je parle de, de l'île, mais dit tout le monde connaît ces histoires-là. Euh... Il y a aussi des boîtes où vous allez voir que la formation, elle va au manager. Nous, les développeurs, en général, on est, on est souvent des opérationnels, donc comment créer près de la valeur tous les jours, bah bah nous on perd de la valeur euh, si on nous met en formation, etc. Bon, ça, ça se voit vite. Il y a des boîtes. Donc, dans la même industrie, par exemple, que euh, Crédit Mutuel tout à l'heure, AXA, euh, le, le, le Comex a dit que la digitalisation, c'était stratégique et que les développeurs sont les artisans de la digitalisation, donc ils sont stratégiques. Enfin, c'est un indicateur. Euh, les boîtes où les développeurs sont valorisés, les salaires élevés, c'est pas un souci. Hein. C'est-à-dire que si vous avez euh, un, un, une valeur de votre production quotidienne qui est directe, en fait, votre coût il doit être plafonné aussi, sinon on n'a pas de marge. Si on a décidé que les développeurs dans votre entreprise ils sont stratégiques euh, et euh, ils créent de la valeur qui est capitale pour l'entreprise, en fait payer 70 ce c'est plus un souci parce qu'on est sûr que la valeur on va la retrouver plus loin dans l'entreprise. D'accord? Essayez de comprendre ça, c'est important de comprendre comment vous créez de la valeur, comment c'est chiffré dans le bilan comptable, euh, parce que ça c'est ce qui va déterminer en fait comment on peut vous rémunérer ensuite. Et si c'est un objectif pour vous d'avoir des gros salaires, pensez à ça. J'ai l'impression d'enchaîner les noms dans ma boîte. Ouais, je l'ai fait un barbecue euh, l'autre jour et j'ai fait le test à une pote et elle avait 4 à la fin, c'était déprimant. Quoi. Euh, mais euh, en même temps, après, on a discuté, voilà. Les régis, ça compte Ouais, je ne sais pas ce que c'est, une... une... oui, les Attends, c'est une vieille rêve ça. C'est euh, avant euh, les messages à caractère informatique, ça. Hein. Informatif. On considère la connaissance du métier parétech. Une, une boîte qui valorise le métier de développeur, elle va chercher, à, elle va créer, essayer d'engager ses développeurs longtemps parce qu'elle pense qu'un développeur, il a créé plus de valeur quand il a compris le métier, les utilisateurs, il prend des décisions plus rapidement, etc. Si vous valorisez pas ça, en fait, vous allez avoir du turnover assez vite, vous allez avoir des juniors en série, etc. Parce qu'on pense que tous les développeurs sont remplaçables. Et à la côté, vous allez avoir une armée de MOA sur des plateaux où ils sont 25, avec un autre plateau à côté avec des UX designers qui sont sur Axure et qui font des maquettes et c'est à eux de comprendre le métier. Et ensuite, bah, on l'envoie à des développeurs qui ne sont peut-être même pas dans ce pays pour qu'ils implémentent le truc. Voilà. Ça, ça se voit vite, ça se repère. Euh, si vous êtes en prestat et que vous savez que votre client il négocie toujours le TJM vers le bas, c'est pénible. Vous savez que si le client il veut absolument avoir des juniors à 350 euros par, par jour, bah, votre salaire ne va pas augmenter. Et en fait, c'est parce qu'il s'en fout de, savoir de ce que vous avez appris. L'effet d'expérience, ça ne l'intéresse pas. Et si vous êtes en presta, il faut absolument connaître le CA que vous faites. D'accord si, si vous savez votre CA, par exemple, et vous pouvez observer que, ce, que, que tel client qui négocie pas sur le TGM, il a apprécié le fait que vous ayez une compétence su, sur euh, Kubernetes, sur la techno du jour, euh, pour ne pas troller. Euh, vous pourrez à la fin dire, bah, ok, bah, je veux me former sur Kubernetes parce que je pense que l'an prochain, euh, je vais pouvoir facturer plus ou je vais avoir des clients qui seront payés à payer plus pour cette techno-là. là Et enfin, si vous trouvez que euh, vous, êtes, vous avez des conditions de travail qui ne sont pas ou dans votre ESN, je vous rappelle toujours qu'il y a des ESN qui facturent à la, au ticket Redmine fermé, d'accord euh, Ça, c'est encore pire qu'un TJM bas. Et, euh, et enfin, les entreprises qui ne valorisent pas les développeurs, elles font tout de suite des CDS offshore. Euh, quand j'étais au Canada, on parlait beaucoup du fait que les DSI, les CIO euh, soient rattachés au CFO, donc le DAF. C'est-à-dire que les développeurs sont clairement des centres de coûts. Et en général, sous deux-trois ans, le DSI, il, il va impartir son IT. Le vocabulaire québécois euh, pour impartir son IT, cela signifie en français externaliser complètement son IT. Euh, et ça. Et oui, je suis d'accord avec toi, Kevin. Ça dépend des ESN. Euh, et, euh, et même dans une ESN, en vrai, tout le monde n'a pas le, le même rapport avec son employeur, quoi. Question numéro 6. Voilà, bah voilà, bah voilà, Claude, euh, Claude a tapé, il a dit tout de suite dans l'Inde, euh, comme si l'Inde ils étaient mauvais. Euh, moi je suis pas d'accord, en Inde il y a des gens qui sont bons, euh, au Maroc il y a des gens qui sont bons et qui sont moins bons, en Pologne, etc. Voilà. <rire> Bref, euh, est ce que votre environnement de travail il est bienveillant? Alors la bienveillance, c'est pas pareil que la diversité et l'inclusion, qui sont son point suivant. Et cette question nous est présentée par Maxime, qui nous a rejoint et qui fait du commerce avec nos clients parisiens. Euh, si vous n'avez pas compris ce que fait We Love Devs ce que, ce que We Love Devs vend, c'est normal. Maxime, ça lui prend une demi-heure à plusieurs heures à expliquer ça correctement à un client, comment on va lui apporter de la, de la valeur. Maxime, il veut travailler dans un environnement bienveillant. Et euh, pour ça, moi, j'aime bien le framework de Radical Candor. Donc, C'est-à-dire que sur l'axe horizontal, on a... Est-ce que les gens... Euh, les, vous pouvez dire que vous avez avec une personne un rapport de Radical Candor qui est en haut à droite D'accord Si sur l'axe à droite, vous, vous challengez directement. D'accord euh, c'est-à-dire que le feedback, il se fait facilement, même s'il est difficile. Oui, je, je t'ai trollé, Claude, il euh, n'y a pas de souci, c'était une vieille vanne. <rire> euh, c'est OK, moi, je, en fait, c'est OK de, de, de faire un feedback négatif direct à un de vos collaborateurs si c'est établi que vous êtes bienveillant envers lui, c'est-à-dire que vous prenez soin, d'accord Care, personalize, c'est prendre soin des gens, d'accord À l'inverse, si vous prenez soin des gens et que vous ne leur faites pas du challenge direct, c'est souvent que vous n'allez pas faire des feedbacks euh, c'est que vous n'avez pas osé faire des feedbacks négatifs parce que vous avez peur de blesser la personne dites-vous que les gens qui ne vous disent pas quand vous faites pas bien votre travail euh, parce qu'ils ont peur de vous blesser en fait ils vous aident pas d'ailleurs en bas à droite les gens qui vous font des, des retours mais qui sont pas bienveillants euh, c'est souvent les, les mauvais patrons euh, euh, voilà, les, les, les, les shitty boss en anglais etc il euh, y a beaucoup de gens qui préfèrent bosser pour ces gens là parce qu'au moins le challenge il est direct parce qu'au moins on, sait, on, on, on se fait taper sur les doigts mais euh, on, on se fait taper les sur les doigts régulièrement il y a aussi beaucoup de, de compétitions malsaines quand on est dans le carré en bas à droite et de gens qui se font des feedbacks pour se blesser, et, et ça c'est difficile. Et enfin, les gens qui sont en bas à gauche, vous allez les voir, c'est des gens qui qui vous font jamais de feedback à vous directement. Par contre, à la machine à café, ils vous disent « et En vrai, euh, Patrick, euh, il n'a pas l'air en en ce moment, non ?»« Genre, on dirait qu'il a dormi dehors, non ?» Ou euh, « Robert, euh, son code, c'était de la merde. Hein. » Alors, vous pouvez être sûr euh, que euh, si Michel parle de Robert comme ça, quand euh, Robert n'est pas là et que vous, vous êtes là, il parle de la même façon de vous quand, euh, quand vous n'êtes pas là et qu'il est avec Robert. Ça, c'est les gens en bas à gauche, d'accord Ils ne font jamais de feedback direct. Et puis, en plus, ils ne vous en veulent pas bien du tout. <rire> Merci, Kevin. Je, je m'entraîne, en fait. Et Donc, quand vous arrivez dans une équipe, vous allez très rapidement voir euh, si le feedback il est direct, d'accord et euh, s'il si y a des gens qui s'inquiètent un peu au-delà du pro, d'accord Alors, on a quand, quand c'est un supérieur, s'il y a une relation hiérarchique et qu'il y a des gens qui euh, s'inquiètent au-delà du pro, ça peut aller, avoir l'air envahissant. Mais en vrai, c'est important. Euh, c'est important de créer des liens. On est aussi dans une entreprise pour ça, pour créer des liens au-delà du pro et, et avoir des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui prennent soin de nous sincèrement. Euh, quand j'étais petit, notre maison, elle a été inondée. Euh, et le week-end, alors qu'on n'était pas encore retourné dans notre maison, tous les collègues de mon père, ils sont venus dans la maison, ils étaient 30, ils sont venus dans la maison avec des seaux ils ont tout nettoyé, etc. C'était pas quelque chose d'organisé, c'était pas quelque chose d'obligatoire, de, euh, de, il n'y avait pas le rapport hiérarchique, c'est simplement, ok, bah en vrai, ils auraient fait pareil les uns pour les autres, et, euh, et ce rapport au-delà du pro, sans que ce soit envahissant dans la vie perso, que ce soit du flicage, etc., moi, moi, je le trouve important, et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Et... Euh, et on a l'habitude de guider du feedback alors quand vos collègues ils font du feedback tout le temps euh, ça peut être dur moralement et donc du coup en fait on apprend à guider le feedback donc par exemple si j'ai fini mon travail euh, je peux montrer euh, je peux montrer mon le livret le dire et dire tout de suite ok ben en fait je suis fatigué euh, ça m'a, je suis pas satisfait et je sais que c'est pas bien mais j'ai pas le temps de le refaire donc je veux pas de feedback maintenant je peux aussi livrer une première version euh, en disant, euh, ben là, je veux du feedback sur le fond. Je sais que ce n'est pas fini, mais je veux savoir si, par exemple, ce paragraphe, vous êtes d'accord avec les idées, etc. ou pas. Alors, je guide comment je veux du feedback. Euh, je peux aussi euh, finir une version, j'en suis satisfait, et je dis, ok, mais je ne veux pas faire 40 versions. Je dis, on se pose tous ensemble maintenant, et brûler le truc, dites tout ce qui ne va pas sur, euh, sur ce que j'ai fini. Et mes collègues, ils apprennent aussi, on essaie d'apprendre tous ensemble à driver le feedback. Est-ce que c'est cool Voilà, bon, après, les points à droite, on les a, dû, on les a dit. <rire> je galère Putain, à ce point, 5 wow, minutes 5 minutes, putain. Alors, le dernier, le septième point, c'est est-ce que mon environnement représente bien la diversité Est-ce qu'il est inclusif Présenté par Thomas. Thomas a des problèmes d'inclusion parce qu'il est jeune, petit, junior et il n'a pas de barbe. D'accord Soyez euh, empathique avec Thomas. Euh, il a du mal à s'exprimer quand tous les ans, gens autour de lui font 100 kilos et sont barbus. D'accord Un lieu de travail safe, c'est quand tout le monde est à l'aise pour s'exprimer et euh, a l'impression que son opinion va être considérée. D'accord euh, pensez à tout, d'accord La représentation féminine dans la tech, on en parle depuis 5-10 ans, c'est toujours pas fixé. Euh, la, les personnes de couleur dans la tech, on en parle maintenant avec les Black Lives Matter et euh, Kevin, euh, nous en a parlé largement ce matin, c'est toujours fixé, c'est toujours pas fixé. L'inclusion sociale, faites le test des pensons Charlot, euh, même si c'est la version mise à jour par Usul. Euh, c'est trop marrant de se rendre compte qu'on a des potes qui ont plus de 10 points et on ne pensait pas qu'ils étaient bourgeois à ce point-là. Euh, mais c'est sympa et il faut que dans votre boîte, en fait, il euh, y ait de tout, d'accord si, euh, si on se retrouve à jouer au molky hein, comme jamais avec des shorts bien serrés comme je porte aujourd'hui et qu'on a tous des belles chemises taillées avec un polo sur les épaules, ça fait chelou, ça fait bizarre, moi j'ai pas envie. Euh, les jeunes et les vieux, euh, on n'écoute plus les vieux à partir d'un certain temps parce qu'on considère qu'ils sont périmés, les, les jeunes on les écoute parce qu'on ne les écoute pas non plus. Les juniors en général, quand dans une réunion s'il y a un junior et cinq seniors, le junior, on va considérer qu'il a tort par défaut. Pour, par exemple, hein, le premier jour, où je suis en stage PFE. Euh, mon manager, il me demande, euh, qu'est-ce qui t'a étonné dans l'entreprise Bonne pratique en termes de l'entreprise. Je dis, bah, ce qui m'étonne, c'est que vous bossiez sur SVN. Euh, SVN, ce n'est pas très moderne. Quoi. Euh, il me dit, bah, c'est quoi les, les problèmes de SVN Je dis, bah, on passe notre temps à fixer les arbres, les serveurs, on les casse tout le temps, on les refait, machin, je m'aide, git, c'est un peu plus moderne, c'est mieux. Et là, le mec me répond, en vrai, mes consultants, ça fait 10 ans qu'ils bossent avec SVN et ils n'ont pas de problème. Donc, si toi, tu as des problèmes avec SVN, c'est que tu es mauvais. Ben voilà, ça, ça arrive tous les jours à des juniors dans la vraie vie. Euh, et révoltez-vous quand ça arrive. Et révoltez-vous quand on fait ça à un de vos collègues à côté de vous, même si vous êtes plus junior. Euh, les personnes fortes, c'est un vrai sujet. J'ai envie d'en parler parce que euh, oui, euh, il y a des gens euh, qui, euh, en entretien, bah, il y a des gens qui sont gros et moches et c'est plus compliqué pour eux. Il faut en parler. Euh, des gens, il y a des gens qui sont gros et beaux, des gens qui sont moches et maigres aussi. Vous voulez pas associer les deux. L'inclusion des travailleurs handicapés, c'est un vrai sujet aussi. Euh, il y a plein de déficiences hein, différentes. Euh, et par exemple, les déficiences psychologiques, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est relativement facile de, de s'adapter, d'adapter ces méthodes de travail pour, accue à, à, pour accueillir quelqu'un qui est autiste ou schizophrène. Ça ne fait pas si peur que ça. d'accord euh, Et quand on adapte nos façons de travailler pour accueillir ces gens-là, en général, euh, <rire> on se sent tous mieux. Barrière de la langue, tout ça. Je vous ai tout mis à droite. La cooptation, c'est le cancer. Est-ce que j'ai l'impression que mon code sert à quelque chose Normalement, je troll à ce niveau-là, euh, voilà, donc, avoir du feedback de ces utilisateurs, quand vous nous mettez un feedback sur le, sur le, sur le support de Will of Desk pour nous dire que vous avez trouvé un job et que vous êtes heureux, et eh ben, on est super heureux aussi, et ça, c'est chouette, ça nous donne envie de travailler, même le commerciaux. Je débite, hein, parce que j'ai plus le temps. Euh, c'est ok de dire non, c'est ok de dire que vous voulez pas travailler dans une boîte comme Ryanair parce que, euh, le bilan CO2 de votre boîte, il est affreux, il y a plein de gens qui vont dans la tech, ils en reviennent pas, c'est ok de dire que vous voulez pas faire des armes et tuer des gens. C'est OK de dire que vous préférez travailler dans la santé, que ce soit chez Doctolib ou chez une mutuelle euh, qui euh, appartient à ses sociétaires, dans l'associatif, dans le public, tout ce que vous voulez. C'est cool. Est-ce que vous faites du travail de qualité Gardez à l'esprit qu'on reste des artisans et on juge sur notre travail et on se rend pas compte des moyens qu'on a de faire notre travail. Euh, moi, je suis allé dans des boîtes où le code était pourri. Je pensais que tous les développeurs avant, ils étaient cons. Et en fait, euh, on a, on a dû être tellement stressé que je ne pouvais pas faire de code de qualité. Euh, donc, ne jugez pas les gens sur la qualité de leur code, mais pensez que tout le monde le fera pour vous. Euh, et si vous êtes tout le temps en retard et qu'on vous compresse les délais en permanence et que pour autant il n'y a pas un, une 11e personne, 12 e personne magique un 13e, le treizième homme du match qui apparaît sur le terrain euh, c'est que la qualité vous êtes en train de la défoncer d'accord donc euh, faites ça bon la NASA c'était pour dire qu'on n'envoie pas tout du code dans l'espace pensez au no estimate du coup euh, on n'est pas en retard euh, c'est juste qu'on prend le temps de faire la qualité et est-ce que je suis satisfait euh, de ma rémunération euh, là, je pense que je l'ai mis en dernier parce que la question est vite répondue. Euh, la question, je vais l'aborder très simplement, c'est est-ce que vous êtes prêt à gagner 5K pour passer de 5 à 9 sur ce test euh, La réponse est bien sûr plus simple si vous gagnez plus de 50K euh, que si vous en gagnez 25. Hein. Les questions sont toutes là. Gardez à l'esprit que bah, du coup, les ESN, c'est pas si horrible, même si on n'a pas euh, 10 points, euh, on n'est peut-être pas si mal payé, etc. Mais il y a des ESN qui nous tirent vers le haut et qui comprennent le métier de développeur sérieusement. Allez-y euh, gardez aussi que c'est un privilège d'avoir un job qui vaut neuf. Euh, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai pas eu à travailler quand j'étais étudiant. Euh, je suis privilégié parce que du coup, j'ai pas trop de mal à trouver du travail. Mais il y a plein de gens qui ont un, qui n'ont pas le même accès à l'emploi. Quand j'avais deux trois ans d'expérience après mon diplôme d'ingé, ben effectivement, euh, je pouvais trouver des dizaines d'offres de poste en une semaine. C'est pas le cas de tout le monde, et donc on n'est pas forcément heureux. Ouais, donnez-moi vos scores. J'ai réussi à enchaîner tout. Je suis je suis ricrac, c'est bon. Ouais. <rire> je veux connaître vos scores. Euh, Gardez l'esprit. Euh, non, c'était la, la dernière fois. Euh, si tu envoies un DM, je te renvoie, les questions, euh, je te renvoie le, la, le, la slide avec toutes les questions, David. Bravo pour le timing, Damien. Yes. C'est parfait. Euh, bon, bah, du coup, comme tu as répondu aux questions en cours de route, euh, on peut considérer qu'il n'y a pas de questions. <rire> ouais. Merci. En tout cas, c'était très intéressant. Euh, J'ai un super bon score. Voilà. C'est vrai, tu as un score de combien Je n'ai pas fait précisément, mais je me rapproche du 10, ça c'est sûr et certain. Tu as au moins 8. As au moins 8 quoi. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Donc euh, <rire> c'est cool, je me... suis contente. <rire> super. Merci pour cette merci. bonne nouvelle. Eh ben, merci à tous.